What's up? J'espère que vous avez tous magnifiquement. Je vous propose une nouvelle vidéo de de personne parce que je n'ai pas Daniel aujourd'hui les amis. On est sur le Skyblock type Pixel pour une nouvelle vidéo sur notre île où ce que nous avons tout recommencé et aujourd'hui les amis nous allons terminer les talismans qui nous manquent. Donc il nous manque quelques talismans mais pour ces talismans là nous allons avoir besoin de dépenser un peu d'argent. Mais avant de faire ça les amis nous allons vider nos minions, voir si on peut, upgrade, si on peut en upgrade quelques uns. J'ai aussi remplacé quelques minions, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai remplacé euh, l'émeraude par le gold. Et j'ai rajouté un spider, vu qu'on en a débloqué assez. J'ai crafté plein d'Underman et euh, plein d'autres minions. On va pouvoir aussi, si je m'abuse, euh, crafter notre... Euh, oui, on va pouvoir la crafter, les amis. Notre ring, attendez, on va voir si on a assez pour upgrade ça ici. Oui, on a assez, parfait. Donc on l'a upgrade une fois. Et maintenant, on a assez pour crafter notre potion affinité. Donc, on va faire ça. On va aussi euh, aller faire les deux courses. Donc, la course de l'aide pour avoir un téléssement bleu. En... Et on va aussi aller faire celle de la jungle. Et en plus de ça, les amis, on va faire aussi le début des slayers aujourd'hui. Donc, en espérant qu'on euh, on soit capable de passer slayer 1 ou 2 dans un peu tout. On verra bien quest ce qui va se passer. Au pire, on craftera des potions. Euh... Mais ça devrait le faire. Aussi, euh, on avance dans notre arc. Comme vous voyez voir, il nous manque presque juste un stack euh, de, de trucs. Donc, ça l'avance à grand pas. Euh, les œils enchantés, on n'en pas besoin. Et les deux verrues qui restent, euh, on va en avoir besoin pour crafter notre talisman. Est-ce qu'on le fait tout de suite Ouais, vas-y, on va le faire tout de suite. Donc, voilà. Ici, comme ça. Malheureusement, ça reset euh, l'enchante. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est déjà ça. Euh, J'ai acheté un bas de talisman. Il y en a qui m'avait dit, ouais, quand tu mets un nil sur ton... Euh, Mets sur ton île, donc on peut crafter des petites îles et tout, et tu vas en avoir. On va le faire quand même pour faire un peu d'argent. On va voir si on est capable de faire ça pour avoir un peu d'argent dans le futur. Donc, redstone, voilà. Euh, charbon, lapis, glowstone, obsidienne, parfait. Ah, oh, en même temps, on monte notre gold collection. Parfait, on a débloqué notre collection de gold. Patatos, et diamante et cobblestone. Parfait mes copains, on met tout ça dans le coffre et on va se diriger prêt à les faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Bon, c'est vu quoi, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais tout mettre ici. Hein. Euh, voilà, donc il nous manque 6 euh, trucs pour upgrade notre euh, charbon. Ça on peut vendre. On peut upgrade enfin notre euh, patateau mignon. Donc on va le faire. Ça on va le vendre. Euh, on va vendre les 39 patates restantes. Qu'est-ce qu'on peut vendre Les diamants. Euh, l'obsidienne on en a besoin le gold on a besoin la redstone le... ouais ok donc euh, ok ça là on va abréger notre potato mignonne les amis oh shit il fait me suicider les gars euh, voilà et c'est parti maintenant on va aller faire un petit achat voyons voir si on a assez de coins et je crois que j'avais vendu j'ai vendu mon Ender armure à 50 000 unités la dernière fois et, oh, 80 000 pour une euh, Fire Rune. Ça va, ça va. Donc, j'ai vendu chaque pièce à 55 000 la dernière fois. Et on n'a rien d'autre à vendre. À part ce qu'on possède sur nous, qui fait 50 000. Parfait. Donc, on va avoir besoin, pour faire les deux courses, les amis, d'une cristal armure. Mais je ne sais pas du tout combien ça coûte une cristal armure. C'est un commentaire qui m'a conseillé d'acheter une cristal armure. Au pire des pires, on peut la revendre. Euh, Wise Crystal. On va marquer Wise Crystal, voir... Peut-être qu'on va être chanceux, on va avoir des pièces pas trop chères. Donc, Noise crystal, on en a des bottes pour 90 000. Donc ça, c'est pas, pas très cher. Euh, c'est dommage que ça ferme à chaque fois, hein, le truc. Ça devrait remettre avant. Le casque, 150 000, c'est un peu cher. 200 000, ouais, on, on va le faire les gars parce que euh, de toute façon, à moins que si on met juste crystal, peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut avoir pour moins cher crystal. Non, tu vois, c'est le Wise, qui est moins cher. Wise, il est Ouais, voilà, quoi. 230 000. On va chercher un peu plus d'argent. On va la revendre après, les gars. On va faire les courses qu'on a besoin. Et on va pas la garder, honnêtement. Euh, je vois pas à quoi ça pourrait nous être utile. Mais au moins, on va pouvoir débloquer trois talismans. Et ça va nous permettre de... Wise Crystal. Euh, L'OS Price, c'était... Les gens à 230 000. Voilà. Et le chestplate, maintenant, on a besoin. Chestplate, wise, cristal. Voilà. Euh, chestplate, il est où le chestplate Juste ici, à 235. On n'a pas assez de monnaie, les gars. Qu'est-ce que je suis débile Je ne sais pas compter ou quoi Ça pris euh, Ça ne va pas faire assez comme ça. OK. Bon, on a pris la moitié de notre banque. Mais ce n'est pas très grave. Au moins... On aura des talismans en plus. Wise. j'ai pas mis Wise Crystal. Wise Crystal. Euh, L'OS. L'OS, l'OS, l'OS. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Mais non. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Bon, ben, le moins cher, c'est 300 000, quoi. Vas-y, let's go. OK. Perfecto. Perfecto, perfecto. Euh, voilà. Comme ça. Et là, on fait ça comme ça pour être sûr que ça bug pas. On en full ce crystal, ça nous donne 1500 de mana. Donc, ça devrait être assez. Maintenant, il faut juste aller au parc. Donc, euh, bon, vas-y, on va y aller. Hein. On va aller au parc. On va commencer par le parc. Et ensuite, euh, ouais, on va commencer par la course du, du parc. On va faire aussi le talisman euh, de Fire. Donc, c'est des talismans gratuits, les gars. Et aussi, euh, je crois qu'on va pouvoir commencer la quête romeo et juliette Ou peut-être que je vais la laisser pour une autre vidéo. Parce que je pourrais en faire une full vidéo comment la faire correctement. Donc, 1600 de mana, c'est pas la course la plus difficile celle-ci si je me souviens bien. Juste que je me souviens plus où faut aller pour euh, la, la course, je crois que c'est dans la fond, fin fond de la jungle. Mais gros, j'ai un... Attendez, je crois que j'ai un truc en fait pour pouvoir gagner la truc... Exemple, si on était ici et on avait le papier de la jungle, on pourrait se re directement dans la jungle ici. On va sur le point et tu T as juste à revenir, tu... on sauverait méga masse de temps, non Bon, c'est pas grave, vas-y, on va lui parler, en... j'ai pas le truc. Euh... Okay. Ah oui, c'est vrai, il faut retourner, putain. Je sais pas si j'ai assez de mana, les gars. Oh, oh, c'est chaud, les gars. Oh, c'est chaud, c'est chaud, les gars. Oh, c'est chaud. Oh, je l'ai fait en 20 secondes, mais je suis trop fort, les gars. <rire> je suis trop fort, monsieur Gustave. <rire> euh, here's the Polish. Tu me donnes ça pour tout ça, mec J'ai fait en 20 secondes et tu me donnes ça Sérieux, ça Faut attendre que le mana régène. Putain Ça, ça va être long, je crois, non Attention, on se colle à la lumière. On a plus de mana, non Non, parce qu'on est déjà dans le soleil. Bon, c'est un peu long la régène de mana, les gars. Je crois que je vais couper à chaque fois pour régénérer le mana. mana. Ouais, donc le mana, elle régène. Faut la courir en quoi Une minute, ça devrait le faire, hein, les gars. Alors on va courir un peu, et c'est parti les gars, on devrait l'avoir normalement. On a un peu plus de mana que tout à l'heure, j'ai l'impression. On a fait encore même chose qu'avant. You're getting much faster, use this hunter knife. Oh ouais, c'est vrai, ça donne de la speed, ça, regardez la speed, toi, comment on va vite avec ça. C'est vrai, j'avais oublié. Euh, là, il faut la run en 32 secondes. Ça devrait le faire les gars, ça devrait le faire. Ok les collègues, je suis prêt, notre mana régène, pas notre vie par exemple, je pas, notre vie c'est super long mais bon c'est pas très grave, let's go c'est parti, faut la faire en 30 secondes les gars, ça devrait pas être un problème, depuis tout à l'heure on l'a fait en euh, beaucoup plus vite que ça, le seul problème c'est que là j'ai remarqué que regardez on est déjà à 700, 600 de mana et on est même pas à la moitié, est-ce que ça va être un problème, ça devrait pas, on l'a fait en 18 secondes, encore mieux qu'avant, parfait en fait. You're not, you're cooking, is a trinket Oh, le talisman qu'on avait besoin. Parfait. Il faut la rendre en 18 secondes. Et on vient de le faire en 18 secondes. Euh, Qu'est-ce que ça nous donne si on le termine encore une fois Ça ne nous donne pas le silky wedge, le truc comme ça, là, pour faire la speed. On n'a pas de besoin. Donc, on ne va pas la faire... Euh... Oh, on... oh, je vais la faire juste pour les marbles. Ok, c'est parti. En passant, j'étais en train de, de réfléchir, les gars. Et on va avoir besoin aussi de... Euh... Comment ça s'appelle De commencer à travailler sur nos collections de food. Euh, en fait. Donc. Euh, je sais pas comment vous. What J'avais pas commencé la course Ah ouais, je l'avais commencé, ok. Bon bah, c'est vrai. Va. va falloir commencer nos connexions et faire des minions de, de bouffe. Donc, euh, faudra se passer au à la barne et tout, et c'est le bordel, aller là-bas. Donc voilà, on a fini toutes les... C'est juste pour ne plus l'avoir sur le côté ici que je l'ai terminé, mais ça ne nous donne rien de plus, ce qui aide c'est pour crafter une Leaping Sword meilleure, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on va, qu va crafter dans le futur. Il euh, y a un jeune homme qui m'a mentionné sur Discord, donc Veilleux, il m'a dit qu'avec euh, la Voix Armure, on pouvait faire le Chita Talisman, donc celui qui est en Mauve, donc ce serait notre deuxième Mauve Talisman, il faut juste aller au Dungeon hub donc on va aller faire ça, plus tard. Pour l'instant, on va continuer à aller juste ici. Donc, j'aurais pu aller par en haut, ça aurait été moins, moins compliqué. Et maintenant, on va mettre cette armure-là, là, et on va faire ça. Et normalement, on peut faire jusqu'à au, au, au talisman vert. Euh, Est-ce que je vais, je vais déposer mes coins dans ma banque? cas. Okay. Euh, donc, salut, mec. Hello, I'm the leader of the campfire cult. Join us. You need the campfire initiate badge. Survive 10 seconds in the fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. En soi, ça va. Donc là, il va nous donner une... Putain, il nous donne pas de badge déjà Je crois qu'il nous donne un badge. Ah, voilà Là, Initiate, Fire 2, ok. Et là, il est en quoi, ça Il est en commun. Et je pense qu'on peut le mettre jusqu'en vert, si je ne me trompe pas. Euh, avec la Strong Armure, du moins. Parce que, ça, comme vous voyez, ça donne quand même pas mal d'HP. On a 1000 HP, donc on va passer à un autre niveau, ici. Et ensuite, on va aller faire des Slayers. Et ça va nous donner des orbes... Ah, faut l'upgrader. Has been upgraded. Parfait. Donc, à petit truc. Donc, 350 dégâts. Ça le tient dans notre main. Donc ça nous fait un autre talisman en plus. Hein, c'est pas mal. Euh, let's go. Ah, c'est là que tu vois, on commence à perdre des cœurs. Avant, on perdait pas de cœur. On est encore capable, mais euh, voilà quoi. OK, la, la rarité de notre item va être upgrade au prochain, ça dit. Est-ce qu'on survit, les gars Ouh, ça devient de plus en plus chaud. Hein? On a seulement 1200 HP. Après, il faut la faire en Mastiff Armure. Il euh, faut que je lui donne 160 Darkwood. C'est ça, des Darkwood Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on va les prendre. Hein. On va espérer que c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai l'air d'un gros idiot. Je lui donne du mauvais bois, quoi. On, a de... on débloque des trades. Faudrait... J'ai vraiment envie de forager un peu. Tu sais, débloquer tous les millions de foraging et tout. Les mettre au max et tout. Le seul problème, les gars, c'est qu'avec ça, ça nous prend la tricapaciteur. Ça va tellement aller vite. On va prendre la tricapaciteur, des trucs de gold. Et ça va être. Euh, pas de gold, mais de haste. Et ça va être. On va être une fusée, gros. Ça va être tellement vite pour farmer le bois. Mais j'ai pas envie de le faire avant. C'est trop long, sinon. Et j'ai vraiment envie de récolter tout le bois euh, nous-mêmes. genre euh, C'est jusqu'au million niveau 10. Je ne veux pas tout l'acheter au, au, au bazar ou quoi. J'ai vraiment envie de, de tout le farmer nous-mêmes pour monter notre foraging et faire plus de dégâts. Parce que plus que vous montez votre foraging, plus que ça vous donne de la force. Et avec la force, euh, vous avez assez ensuite pour euh, one-shot les élotes et faire plein de plus de dégâts dans les donjons et tout. Euh, j'ai assez, ouais Ouais, j'ai assez. Euh, ok, on va essayer le 6 maintenant. On va voir. Oh Robert, t'es en lapis, Après moi tu vas mourir. Hein. Oh il, le la gars il est en lapis, il meurt pas Mais. What the fuck Oh le gars c'est un tug life ou quoi Oh là ça commence à faire mal. Hein. On n'est pas descendu en votre 500 au moins. Parfait, 7. Voilà, je crois qu'on va mourir, c'est la fin pour nous, les collègues. Oh non, il nous heal MDR Attends, on va y aller en même temps que lui. Attends. Non, pars pas Pars pas Non, il est parti Oh non 140, ah, C'est pas possible, là, je crois. Oui, les gars. Miss Bruce wood Et on va pouvoir l'avoir en bleu. Oh Mais super, ça, les gars. Mais c'est pas génial, tout ça. Oh, mon Dieu. Le gars nous a sauvés avec la heal juste avant, je crois, mais ça leur a pas fait une grande différence, d'après moi. On l'avait quand même. Ok je crois que j'ai assez de bois Je sais pas exactement Je crois que ça fait Mathématiquement on fait Soit 1000 divisé par 64 Ça doit faire 16 je crois Dans les alentours Une connerie dans le genre euh, 15 quelque chose Je suis pas super bon en maths Mais vous me direz dans les commentaires De toute façon Si vous, vous avez fait le calcul mathématiquement euh, Et je crois que c'est assez pour l'upgrade Ouais c'est assez Donc on est en bleu maintenant Donc c'est quand même assez simple Maintenant on va voir euh, Si on est capable de faire un niveau supérieur Mais oh mon dieu non on va mourir rapidement. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On a eu un talisman bleu et vert gratuit. Et c'est pas terminé, les gars. Il nous reste encore quelques trucs à faire pour pouvoir obtenir des talismans gratuitement. Et notre prochaine aventure, ne vous inquiétez pas, les amis, c'est pas dans les formes des élèves. J'en ai eu un, c'est la dernière fois. On va aujourd'hui faire la course de laine qui s'appelle Gulber. Donc, il faut courir de l'autre côté de l'île. Et revenir, il faut le faire en 3 minutes, ça devrait se faire normalement, attendez. On va se tenir sur le bloc ici. 1500. Ah ouais, il fait noir dans le nether, c'est vrai. Bon bah, ben, let's go, c'est parti les gars. Je me souviens plus du chemin. Oh my god, ça va être un bordel cette, euh, cette course-là. Je viens de penser, regarder le mana, je suis à 800. Comment je vais régénérer mon mana frérot? Oh mon dieu. J'avais pas pensé à ça. Et je crois qu'il faudra la courir en 20 secondes à un moment donné, non? Oh mon dieu, c'est va être le bordel. Bon moi je connais le chemin pour la faire sans euh, armure ici comme ça. Je pense qu'on peut la faire sans armure en fait. Je crois. On peut utiliser la west armure juste pour. Euh... Ouais voilà, ok. C'est ce qu'on va faire en fait, je crois. Oups. Voilà, 47 secondes, ça va. J'espère juste qu'il faudra pas la courir en 30 secondes, puisque je crois que je serai pas qu'à capa... faire. Capa... Capa... Capa... Capable. Des de perles, donc ça on peut pas prendre... En 2 minutes, ça va, ça va. On va régénérer notre mana et on va pouvoir courir ça en 2 minutes, les copains. Ok, c'est bon. Et euh, aussi, les gars, j'ai remarqué un truc sur mon épée. Euh, L'autre fois, lorsque je fermais les élèves, j'ai remarqué que j'avais pas euh, lifestyle. Donc faudrait que. Non! Ok, c'est toujours un plaisir. <rire> j'avais vu que j'avais pas de sur mon épée. Donc je crois qu'il va falloir le crafter, les gars. Hein. On a vampirisme, mais pas life Lifestyle, c'est très important parce que ça peut nous régénérer assez rapidement. Donc je crois qu'on va on va essayer de rajouter ça sur notre épée. On a 70 niveaux. Ça devrait le faire normalement, je crois. Ok, espérons pas mourir cette fois, s'il vous plaît. Ça serait cool. Euh... Oh, je vais recommencer. Je vais recommencer. Je me suis dit, peut-être qu'on va utiliser mieux le grapplin. En fait, gros, je vais recommencer. Qu'est-ce que je suis débile ou quoi? On va se mettre dans ce sens là. Hop là, mon clavier il fait n'importe quoi. Ok, voilà, c'est bon. Ok, let's go, c'est parti. Et là, ici, je vais utiliser ça pour pouvoir remonter avec ça. Comme ceci. Parfait. Et là, on va garder un peu de mana. Pourquoi qu'on tombe avec le grappelin ce qui ne devrait pas arriver les amis vu que je suis un professionnel. Comme vous pouvez voir, je suis un professionnel. Et là il nous reste du mana pour terminer la course. Boum Personal best, 30 secondes mon pote. Allez Gulbert, qu'est-ce que tu vas faire Gulbert Je te soulève. Underman ouais un Mask. Tu... Ça me sert à quoi ça mec Tu m'expliques Ça m'enlève l'intelligence Je crois que ça me donnait le talisman. 80 secondes c'est quoi ça va, 80 secondes, on le fait ici, mec, allez. Parle-moi même pas, Gulbert, à je te soulève, Gulbert, allez. Ok, let's go. 90... 80 secondes, c'est 1 minute 20, je crois. Si je ne m'abuse. Perfecto, on a assez pour remonter. Parfait. Parfait. Parfait. Les gars, what the fuck? Mais je suis trop bon, les gars. Regardez ça. 30 secondes, les gars. Mais je suis trop bon. Allez, donne-moi mon putain de truc. Oh, c'est même pas le talisman. Putain. C'est même pas le talisman, les gars. C'est une nope de fiche, le bâtard. Putain, je dois régénérer mon mana. prise Ok. C'est parti. Vous êtes prêts, mes collègues? 40 secondes maintenant, faut le faire. Non, en 30 secondes, pardon. Ok, on est rendu ici en 10 secondes. C'est pas si mal. Let's go. Let's go. Oh, oh, oh. Et bon, 28 secondes, je crois qu'on l'a eu. Et là, normalement, on devrait avoir notre putain de talisman. Euh, Pickfoot. Parfait. Nice. Et... Yes, notre talisman gratuit, les gars. Bon, on a eu trois talismans gratuits, dont deux bleus. En faisant quoi Des courses. Et de marcher sur du feu. C'est pas mal, ce jeu. Et on continue, les amis, pour maintenant avoir notre premier épique. Notre deuxième épique talisman, à part le mélodie. Donc, on a déjà le mélodie, mais avec ce. Celui-ci, là, nous allons avoir, euh, normalement, je crois que ça va nous donner trois talismans, euh, et ensuite, ça va briller à chaque fois. Donc, on va commencer par la Crystal Core, Choose the Destination of the Ace. Euh, je me souviens plus laquelle qui est la plus facile. Je crois qu'on va faire celle-là. Il euh, faut la faire en quoi 30, 50 secondes nos perles vas-y, on va faire la nos perles vu que c'est la plus simple. Euh, vas-y, on va faire ça. Et si je me souviens bien, hein, euh, Attends, il faut se mettre ici, coller à la lumière... Non oh, C'est pas très grave hein. euh, Let's go C'est parti les gars Allez C'est pas très très compliqué euh, Ceci euh, Donc là c'est la mushroom Right Ok parfait euh, Vas-y on va se déplacer comme ça Ça va aller un peu plus vite euh, youp, youp, youp, youp, youp, youp, youp Youp Youp Youp Et voilà C'est fini euh, Donc là C'est bon on aura pu faire la première en fait, j'avais oublié. Je pensais qu'il fallait faire l'aller-retour, la, les gars. Bon, c'est pas très grave, on va la refaire. Hein. On va régénérer notre mana vite fait. Ça devrait pas être très long. Bah, on en a même pas besoin tant que ça, donc ouais, vas-y. On va juste y aller au grappelin en pire, hein, j'allais dire. C'est pas la fin du monde. Hop on a un petit rollback là, vous avez vu. Wopalaï. C'est en 90 secondes, on devrait le faire facilement. Sans inquiétude. On n'a même pas besoin dans le fond de. On a juste besoin d'un peu de mana. Mais pas plus que ça en soi. Hein. J'ai envie de vous dire, c'était pas la course la plus dure de ma vie à faire. En plus, ça nous donne de la Wither Essence. Qui pourra être pas mal dans le futur. Donc, euh, let's go. C'est parti. Qui pourrait être pas mal pour euh, lorsque nous allons commencer à faire des donjons. Euh, je pense pas faire des donjons tout de suite, les gars. Hein, je vais pas vous mentir. J'aimerais mettre Mais mes cellulaires tous ce niveau 5. Au moins, avant de commencer les, euh, les donjons. Parce que je crois que niveau 5 ou 6 des euh, Slayers, on gagne des trucs quand même assez intéressants, des talismans et tout. Et on en aura besoin pour les donjons, de toute façon. Donc, cette course-là, elle est beaucoup plus amusante que les autres parce qu'on n'a pas à... à attendre pour notre mana, quoi. C'est moins long pour nous. Et le dernier en 25 secondes. Oh, Ça, ça par exemple, ça va être un petit challenge. Parce qu'on... Oh non, on l'a fait en, 30, en 20 secondes. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mes collègues. Let's go, c'est parti. C'est parti, on saute ici. Voilà. Boum, boum, boum, boum, boum. Et on devra avoir notre premier talisman si je m'abuse. Et voilà. On l'a fait en 17 secondes. Encore plus vite que d'habitude. Ok. Et on a notre premier talisman qui s'appelle le 4 talisman. Mais on veut l'upgrade, les amis. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je ne sais pas si on peut recourir la même course. Je ne vais pas prendre de chance. Je vais faire la pré pré Ok parce que je ne sais pas exactement si euh, ça fait la même chose ou pas. Donc, c'est parti. Ça nous donne 1080 de mana dès le départ quand on passe sur le bouton. Donc, c'est quand même plutôt cool. On, on a 1 minute 5 pour compléter les premiers étages. Ce qui est quand même très facile, hein, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Parce que la course, elle est juste là. Regardez. C'est super vite, cette course-là. On va faire ça. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Boum, c'est terminé. 18 secondes. Allez, hop, hop, hop. On gagne la bulle de récence. Et c'était celle-là. Et on la refait alors. C'est parti. Oh, 1200 cette fois-ci de mana qu'on commence avec. Donc, ça régène notre mana instant quand qu on passe sur le bouton. Donc, c'est quand même correct. quoi ça, On n'a pas à attendre. La plus fun des courses, en tout cas, quand j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est celle-là. Moi, sur mon profil normal, il y a une course que j'arrive pas à faire. C'est la 30 secondes, en fait. Donc, j'ai toutes finies toute les autres, hein, si vous ne saviez pas. Sauf là, celle à 30 secondes, euh... j'arrive pas à la faire. Celle-là à 30 secondes, la Crystal Core à 30 secondes, je n'arrive pas du tout. Je sais pas comment je vais faire les gars mais euh, Un jour faudra bien la terminer hein. C'est le seul truc que j'ai pas terminé. Et à chaque fois que je suis dans le dungeon hub, ça me remet sur le côté. quand hey, tu t'as pas fait ça Ça me montre tous mes échecs les amis. Oh j'aurais pu. dû passer par en dessus. Oh c'est pas grave. Bah tu vois, j'ai plus assez de mana, mais je pense qu'on est bon en 20 secondes. C'est pas notre best time les gars, mais je crois que ça va fonctionner quand même. Voilà. Et il nous en reste une affaire, voilà, en 25 secondes cette fois. On ouais, voir si ça va le faire. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas un timer en bas qu'on peut voir. Euh... Oh, 17 secondes. En bas ici, euh, à la place, avant, ça mettait l'habilité dans le chat et je crois qu'il y avait un timer ici en bas. Et maintenant, il n'y a plus le timer. Donc, maintenant, ça l'a upgradé à un Lynx en bleu. Et maintenant, il nous reste juste une dernière course à terminer. La Crystal Core, celle que j'aime le moins au monde. Euh, en fait, on pourrait le faire avec des perles, en fait, je crois. Vous avez envie, on le fait avec des perles ou pas Ça va être encore plus vite. Ouais, on va aller chercher des perles. Je vais vous montrer comment on fait avec les perles. Ça va être encore euh, 100 fois plus vite. Euh, boum, boum, voilà. Euh, Dungeon Hub, ça c'est cool parce qu'on l'a débloqué. Il faudra débloquer tous les travel scrolls scroll à un moment donné. Donc, c'est très simple. Euh, on sélectionne la course. Donc voilà, Crystal Core, anything. Voilà. Euh, voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, on, peut, on peut prendre le temps, les gars. Ne vous inquiétez pas. On va pas, ça, on va pas aller au point de départ de toute façon. Euh... Ok, donc il faut se mettre ici. Il faut perdre vers le bouton. Attends, si je me souviens bien, c'est comme ça. Oh, il fallait cliquer sur Start la race. J'ai été si près, mais si loin du but, les gars. Si loin, mais si proche à la fois. Ça pristoche. En plus, on peut juste la courir normalement. Je crois que ça va être moins compliqué. Hein. Enfin, ouais, je sais pas bien. Vas-y, on va réessayer nos perles. On va la faire avec le nos perles en fait. Ça va être plus, euh, plus rigolo. On va repasser sur le bouton. Voilà, c'est parti. C Sinon, c'est trop shit en fait. T'as juste à lancer une perle. Tu peux le faire en une seconde. Il faut juste que tu lances ta perle correctement, le timer le truc correctement et t'es bon en fait. Donc c'est pas c'est pas très amusant. Oups. Voilà. Oh ouais. J'ai commencé la Giant Mushroom, les gars. C'est même pas la bonne course que j'ai lancée. Crystal Core, anything, 50 secondes. Je suis vraiment un attardé, les amis. On La vie de moi. J'en ai fait des conneries, mais ça, c'était vraiment drôle. 17 secondes, ça va. Ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. Let's go, c'est parti. Encore une fois. Crystal Core, 40 secondes. Let's go. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Imaginez qu'il y a la musique de Mario, là. Faites ça pour vous motiver, mes collègues. En vrai, c'est la meilleure façon d'avoir des talismans gratuitement, hein, les gars. Je vous conseille fortement de le faire. Ça prend, comme vous voyez voir, ça me bande quoi 10 minutes gros max à faire tous les courses. Vraiment, c'est rien, quoi. Ça fait 7 minutes à peu près que je fais les courses. Peut-être moins. C'est très, très, très vite, les gars. Et on se fait pas chier. Notre truc peut être... Notre pet... On peut avoir un classement mauve, quoi. Qui va faire une grosse différence quand c'est mis en full ou en full Et ensuite, on va aller tester nos dégâts dans l'aide. Mais d'après moi, on devrait être en train de les soulever, les Endermans, les élites Maintenant, on peut les one-shot easy. Comme si, si vous saviez pas avant, il nous manquait genre 300 dégâts. 400 dégâts, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo. Et maintenant, je crois qu'on va pouvoir les soulever easy peasy. Hein. Donc, c'est parti. Dernière course, les amis. En 20 secondes. Ouh, ça va être un peu chaud, celle-là. Il hein. se assez... Faudra se concentrer, quoi. Race cancel, pour euh, Anything. 20 secondes. OK. Bizarre, ça. On va quand même la courir. Allez, c'est parti. Parti, parti. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Allez, 14 secondes. Pourquoi pas, les gars. I'm so good, hein. Upgrade 4 talismans à cheetah talismans en épique. Et voilà, on a un mauve, deux bleus, un vert. Gratuitement aujourd'hui, les amis. C'était pas mal du tout. Pas mal, pas mal du tout. Maintenant, euh, je vais utiliser mon site 2 euh, pour améliorer mes talismans. Et voir quest ce qui va nous permettre de faire le plus de dégâts possible. Et je vous reprends, mes amis. Donc, on va aller sur Discord comme d'habitude. Ici, on va aller euh, dans les sites liens utiles. Juste ici, Gumball Guides. On va ouvrir la page juste là, perfecto. Et là, on va mettre le nombre de talismans que nous avons, mes chers collègues. On a deux mauves, euh, si je ne me trompe pas. Attendez, ça termine ici. On a des bleus encore, donc on a pas mal de bleus en vrai. Donc le bleu ici, cheetah, on va le mettre en haut ici, voilà. Euh, C'est comme ça qu'on va faire ça, perfecto. Euh, il nous manque pas mal d'accessories Donc moi j'ai un mode payant qui pourrait me scanner Les accessoires tout ce qui me manque Donc, Comme on peut voir le bar d'artifacts le campfire badge, personnel compacteur tout tout, tout tout ce qui me manque ici Il y en a plein qu'on peut avoir gratuitement ou pour pas cher Et on va pouvoir se les procurer mais plus tard Donc euh, il y a le Spooky Event aussi Dans 23 heures j'espère pouvoir le faire Ce serait notre premier Spooky Event sur ce profil Donc, ah euh, ouais, on a aussi un verre Que j'avais presque oublié. Donc le verre il va aller euh, Juste ici, parfait Donc on a combien de euh, on a combien de 2 2 2 2 common on en a on va compter de près 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc on a 9 common 9 common Uncommon, common on en a 1 2 3 4 5 6 6 parfait 6 ensuite des rares on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rats. Parfait. Euh, 8 rats. Parfait. On a 2 épiques. 0 légendaire et 0 mythique. Voilà. Notre strength de base, donc euh, lorsqu'on est tout à poil, j'imagine, tu veux savoir. Notre strength de base, elle est de... Euh, on pas l'épée dans la main. On va prendre rien dans la main. Notre strength de base est de 176. 176, voilà. Le weapon damage il fait 100, bon, il est déjà configuré. Le crit damage, on fait combien de crit damage euh, On fait 93. Donc 93, voilà. L'intelligence, euh, la crit damage, intelligence, l'enchanté de damage, on s'en fout. Combat level, je crois qu'on est combat level un peu plus haut que la dernière fois, on est 17. Donc 17. 17, voilà. Et un enchantement damage 0. Ah, non, on va laisser à 100. Parce que je crois qu'il. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est les charmes et c'est tout ça. Donc, euh, ouais, on va laisser à 100. Au pire des pires, c'est pas très grave. Donc, c'est parti, ça va nous dire quoi faire. Donc, il faut les mettre en forceful, first forceful. First sauf 4, il faut les mettre en earthful. 2 épiques en earthful. Donc, en soi. Euh. Ouais. En soi, ouais, vas-y. Donc. En fait, les bleus qu'on vient d'avoir, donc celui-ci qu'il faut changer, celui-ci, et il est où l'autre, le pig Donc celui-ci, on va les mettre en Earthful, comme ils disent. Celui-là, on va le mettre en épique Et l'autre, le, le commun, il faut le mettre en, en commun, le uncommon, uncommon, il faut le mettre en Earthful, donc on va le mettre en Earthful lui-ci. Donc voilà, je crois que c'est bon. On n'a pas oublié d'autres talismans qui sont pas reforges. Je regarde, vite fait. Non, ils sont tous triforge. Parfait, let's go, on va faire ça. Donc, on peut directement parler à notre ami Malik ici. Basic Reforge. Donc, celui-là, on le veut en... Pas de con sur moi, superbe. Faudra vraiment aller au spawn, alors. Superbe, tout ça. Donc, j'espère que ça coûtera pas trop cher. Donc, euh, celui-là, il faut le mettre en heartful, heartful, heartful. voilà, c'est bon. Ça c'est fait, si je me souviens bien, l'autre par les temps aussi, voilà. Ensuite il faut mettre les blancs, euh, les bleus en earthful. Aussi. C'est ce que les sites dit. On va, les... On va écouter le site. Je crois que le site il y a un, un bot qui calcule tout ça, les gars. Bon, même si c'est pas la baisse optimisation, au moins ça sera correct. Donc, full, il avait dit 4 bleus en Dorfle. On va en mettre 3. Ça fait un peu la même chose quoi. On ne l'écoute pas exactement, mais pas très grave. Je crois pas que le site va se mettre à pleurer les gars. Euh, J'aimerais que ça me coûte pas trop cher, s'il vous plaît monsieur. Allez, Palbata, Heartfall, parfait. Et le potion infinité, nos potions vont durer super plus longtemps maintenant. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et celui-là, il fallait qu'il soit en quoi Je vais regarder vite fait le site. Donc euh, il fallait qu'il soit en earthful aussi. Donc en gros, il fallait toutes les mettre en feu C'était pas trop compliqué. Hort monsieur. Voilà. Perfecto. Donc, notre cheetah talisman, il est parfait. Notre campfire, notre talisman, celui-ci aussi. Et maintenant, avec notre épée et notre aspect, on a 61 crit damage, 235 de dégâts. Euh, donc, normalement, si on va faire visite portal hub, on va faire un petit truc vite fait. Je vais voir sans potion combien qu'on fait de dégâts. Parce que, d'après moi, les gars, ça va avoir augmenté notre dégâts de pas mal. Hein. Donc, en fait... Les gars... On fait 13 000 sans les potions. On peut one shot sans les potions, les gars. Mais les gars, on est des génies. La vie de moi, les gars. Vous avez vu ce qu'on a fait là On a fait 4 talismans, mon pote. 4 talismans qui nous ont pris quoi 30 minutes à faire chacun, peut-être au gros max la vidéo. Et regardez comment on va être riche, les gars. Incroyable. J'aurais dû faire ça bien avant, en fait. J'aimerais pas cassé le cul à acheter une. Une for. Une une force, euh, une strong plutôt, putain, je galère un peu, mais bon, euh, ouais, on a gaspillé quand même pas mal de tunes pour la Wise, mais euh, malheureusement, elle va retourner à l'HDV, donc euh, monsieur Wise, vous nous avez servi de compatriote d'amis, mais malheureusement, c'est terminé pour vous, donc Wise, on va pas la, je vais pas la, mettre, la faire du profit ou quoi, je m'en fous, euh, donc on va faire les bots à 60. 10 6 000 euh, 70, euh, 74K, c'est la moins chère. On va quand même essayer d'avoir le plus possible de rentabilité. Donc voilà. Euh, ensuite, Wise, on va checker toutes les pièces comme ça. Je ne vais pas devoir le refaire à chaque fois. Euh, L'OS Price, les jambières, euh, on a le casque qui est à 100 000 Donc 90 000 Le Plastron à 220 000 euh, Ça se fait chier parce que je l'ai payé 300 000 Et les jambières, les moins chères, sont à 250 000 donc, OK, Cin 100 000, 250 000, 250 000. 225 000 et 250 000, c'est ça? Ouais, voilà. OK, donc, on va commencer par ça. Donc, 205, euh, 249K. Euh, voilà. Parfait. Lui, c'est 220 000. Parfait. On va le mettre pour 12 h vu qu'il est quand même euh, 4 heures du matin. Et le casque, c'était 80. 18k. Euh, on va mettre 38k. Voilà. Pour 12h. En espérant que tout ça se vende, les amis. Quoi d'autre qu'on pourrait vendre? Nop de fiches. Je sais pas si ça vaut quelque chose en vrai. Nop. Je crois que c'est pas ici. Nop de fiches. L'OS Bin, C'est 50 000, les gars. Ça vaut pas vraiment le coup. On va aussi bien le garder. Hunter Knife et tous les autres trucs. Ça vaut rien aussi. Donc on va... Euh... On va garder tout ça. Bon. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, les amis. Donc, c'était une vidéo où on a quand même vachement amélioré nos dégâts pour quasi rien. On a maintenant euh, upgradé aussi nos minions et tout. On va, dans le prochain épisode, on va avoir bientôt peut-être le runant. Donc, il faudrait que je joue pas pendant 2-3 jours parce que bon, on va pas se mentir, les amis. Au début, c'est vraiment les minions qui taffent. le C'est les minions qui font le taf. Hein. Euh, vous restez à FK, vous vous connectez pas. et C'est une scène comment les minions produisent. C'est ça qui, vraiment, qui génère l'argent au début. Mais euh, je suis vraiment content du progrès qu'on a fait aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça euh, pouvoir tester dans le prochain épisode les slayers. Donc on a un Underman Pet qui nous donne quand même un petit crédit damage en plus. Mais euh, je pense qu'on pourrait se faire au moins slayer 1, 2 euh, de chaque euh, truc. Peut-être pas le 3, mais euh, zombie 3 peut-être on peut en, en strong. J'ai vu des gens le faire en strong. Donc les zombies 3 ou les Tarantula 3 c'est pas possible. Et les loups 3 non plus je pense pas qu'on va être capable. Mais si on est capable de faire au moins les 1 et les 2 et monter jusqu'au niveau 3 de chaque, en, chacun des trucs. Ça pourrait se faire euh, plutôt cool. Donc, je crois qu'on va faire ça dans la prochaine vidéo. Et euh, aussi, il faudrait travailler sur nos mignons de poulets et tous ces conneries-là. Parce que, euh, bien sûr, il y a des trucs à débloquer dans les... Oups. Il y a des trucs à débloquer dans les collections de poulets et tout. Comme, vous voyez, virus on l'a. Mais Rabbit, on n'a pas. Mouton, on n'a pas. Chicken, on n'a pas. poulet Enfin, tout ça, quoi. On n'a rien. Il faudrait aussi faire les mushrooms. Parce que dans les mushrooms, on a besoin du, euh, des soupes. Pour voler et bâtir si on veut faire des trucs. Mais on a aussi besoin du talisman, il est où Le net vision, donc on aura besoin du net vision donc, c'est bien, ça serait bien de quand même faire placer un million de mushrooms et tout. Donc, on va faire ça dans le futur. Donc, vous savez qu'est-ce qui est préparé pour les prochaines vidéos. En espérant que ceci vous fasse plaisir. Si la vidéo vous a servi à avoir à apprendre comment avoir des taillissements gratuitement et rapidement et efficacement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec vos amis. Ça me ferait super plaisir. J'ai vu que la série vous fait plaisir et on commence à refaire des vues sur la chaîne. Donc, ça me fait énormément plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre père, Icons. À la prochaine, fiston.